à l'exil par la bureaucratie stalinienne, Trotsky a trouvé refuge en France pendant une partie de la première moitié des années 30. Le contexte était celui de la Grande Dépression et de tous les phénomènes politiques qu'elle a déclenchés. Chômage de masse, radicalisation de franges importantes du mouvement ouvrier, désespoir dans les rangs de la petite bourgeoisie, montée des groupes fascistes. Dans une telle situation, le noyau trotskiste, qui était certes composé par des militants d'une très grande valeur, était néanmoins beaucoup trop faible pour pouvoir aspirer à jouer un rôle déterminant dans la situation. Persécuté par les staliniens qui constituait aux côtés de la social-démocratie les deux grandes organisations ouvrières de masse à l'époque, l'accumulation des trotskistes s'était faite dans un relatif isolement vis-à-vis -vis du mouvement ouvrier de masse, et l'accélération des événements ne leur laissait pas le temps de pouvoir rattraper ce retard sans recourir à des tactiques audacieuses. Il ne suffit pas pour un révolutionnaire d'avoir des idées justes. C'est la tâche du parti révolutionnaire que d'opérer la jonction entre ses idées justes et le mouvement ouvrier de masse. C'est la seule façon dont une idée puisse devenir force agissante. C'est avec cette phrase que Trotsky ouvrait, un des textes les plus emblématiques de cette époque. Trouver une voie vers les masses ouvrières fusionner avec elle de façon à donner lieu à des organisations révolutionnaires capables de peser sur les événements et de ne pas rester sur la touche pour reprendre une de ces expressions, était une obsession chez Trotsky pendant ces années-là. Car il était persuadé, contre toute vision spontanéiste, que les révolutionnaires avaient un rôle déterminant à jouer, à la fois dans le passage d'une situation qui devenait de plus en plus pré-révolutionnaire à la révolution que dans la victoire de la révolution elle-même. Il va donc, pendant cette période, proposer aux militants révolutionnaires en France toute une série de tactiques à la fois audacieuses et variées pour chercher à incarner au mieux la nécessité stratégique d'un parti révolutionnaire de la politique de front unique entre les grandes organisations du mouvement ouvrier pour combattre côte à côte la montée du fascisme et éviter de reproduire en France la catastrophe qui venait d'avoir lieu en Allemagne, à l'entrée des militants trotskistes dans la section française de la social-démocratie pour chercher à confluer avec ces militants ouvriers qui étaient en train de se radicaliser et éviter de se faire marginaliser une fois que le front unique était devenu une réalité. La situation aujourd'hui est certes très différente de la situation des années 30. Il n'y a aujourd'hui, par exemple, aucune organisation de masse de l'ampleur de celle qui existait à l'époque. Néanmoins, face aux secousses que la crise actuelle ne manquera pas de produire, l'obsession de Trotsky à faire fusionner le marxisme révolutionnaire avec le mouvement ouvrier de masse et à ne pas se résigner à une position marginale reste d'une très grande actualité. D'autant plus que dans un pays comme la France, le mouvement ouvrier euh, et euh, de masse n'a pas attendu la crise actuelle pour montrer des premiers signes d'une récomposition. Ce qu'on a vu à la fois avec le mouvement des Gilets jaunes et avec la grande grève contre la réforme de retraite qui a eu lieu en décembre dernier. Et néanmoins, dans un pays où pourtant l'extrême-gauche d'origine trotskiste a eu historiquement un poids très important, arrivant même à avoir plus de 10% des voix dans certaines élections, celle-ci n'y a pas joué un rôle déterminant et occupe aujourd'hui une place relativement marginale. Pour ce qui est du nouveau parti anticapitaliste, il est en plus menacé d'une dissolution qui, en dépit de tous les défauts que peut avoir ce parti, aujourd'hui ne profiterait qu'à la gauche réformiste de Jean-Luc Mélenchon. Lutter contre la dissolution du NPA pour faire de lui un outil de la récomposition d'une extrême gauche qui renoue avec l'audace tactique de Trotsky pour construire en France un puissant parti révolutionnaire qui soit composé de militants issus de différentes traditions mais aussi des meilleurs éléments de l'avant-garde ouvrière qui a pu émerger dans les dernières luttes, le tout autour d'un programme et d'une stratégie révolutionnaire Tel est le meilleur hommage qu'on pourra rendre au grand révolutionnaire russe à 80 ans de son assassinat.